Salut tout le monde, vous allez bien au on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, deuxième épisode de votre petite série Les Villes de France, ça me fait plaisir d'être avec vous, je pense que vous avez vu les gentilles personnes qui sont à mes côtés et qui ont accepté de participer. Aujourd'hui nous sommes à Angers, et en plus c'est pas une, mais deux personnes qui vont nous accompagner, je suis avec mon gars Raska, comment vas-tu yeah, Ça va ou quoi On a mangé un très bon resto là, on est prêt à faire une grande marche pour visiter la ville, donc moi je suis chaud. Hein. Exactement, je suis avec mon gars Mastu aussi On a une bête de là, on a un bon timing Ça commence, ah, on peut... ça commence super bien oh, bah, Le petit train d'Angers ah, ça part, regardez Monsieur, Incroyable <rire> Ça n'a aucun sens <rire> On s'est mis dans une petite rue pour faire l'intro <rire> oh et on se mange le train en attends, tourisme Attends, attends j'essaye de choper des infos pour les ressortir après. Donc comme vous l'avez compris, on est arrangé, le concept est assez simple. Le premier épisode, j'étais à Rennes avec Bouzy qui avait accepté de le faire avec moi. Donc ouais, petite balade à Angers, des petits endroits, des petites anecdotes. Et en plus, euh, tu m'as dit de ne pas regarder un truc parce que je crois qu'on est à côté de quelque chose là. Ouais, une belle cathédrale juste derrière nous, j'ai pas le nom. J'ai pas l'année, j'ai rien mais on va les avoir. Moi je suis content de faire <rire> cette vidéo, ça va me permet de découvrir la ville avec toi. Je crois que tu as mis beaucoup d'attentes sur moi pour que je puisse sortir des anecdotes et tout. Je suis né ici mais euh, bon euh, voilà, ça va être des anecdotes assez de spi mais on va non, essayer. Non, ça va être cool. Des anecdotes personnelles, des petits trucs, ça va être marrant. Les angevins, on va essayer de vous rendre fiers. <rire> C'est pas ça, je oui. me te mets dans penser, la sauce. Petite pensée à Yacin encore, hein, qui est pas présent avec nous, qui a fait ses études ici. J'ai hésité à regarder 2-3 infos avant de venir quand même. Je me suis dit, est-ce que Vraiment, t'as document... hésité J'ai hésité, et après, je me suis dit, ouais, mais je fais pas un reportage RT non plus. Eh. <rire> en plus, au début, j'ai dû leur dire, mais mec, j'attends une vidéo chill, c'est pas Stéphane <rire> familier. Oui, oh, non, non, mais oui, vraiment, <rire> tu me l'as dit en plus. Mais je me suis dit, ouais, mais on va pas juste se balader, je vais pas dire, hé eh, là, Godri, j'ai pissé contre <rire> Donc là, la cathédrale Saint-Maurice, avec sa stature de plus de 77 mètres de haut, ouais. euh, elle a été construite. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas la. Elle a été construite, mais vraiment bien faite, quoi. Ouais, elle voilà. a été bien construite. Mais on se demandait tout à l'heure, les gens qui mettaient euh, parce que, Souvent on, dans les trucs historiques, on voit ça a été mis pendant 100 ans, ouais. il y a eu 100 ans de construction. À l'époque, les mecs qui ont commencé la construction d'une cathédrale, ils ne voyaient pas la fin. C'est horrible, je trouve. Genre l'œuvre de ta vie, tu vois pas le résultat. C'est vrai. Moi trop le seum. De ouf. T'sais, en plus, c'était des métiers physiques où les mecs la donnaient. Vraisemblablement, tu pouvais décéder, je sais pas, 45, 50, 60 ouais, ans, ça. ça dépendait. Le truc, tu vois 130 ans de construction, tu l'as pas vu. Ton fils l'a pas vu, alors qu'il a repris le flambeau. C'est <rire> un enfer. Imagine des conversations au moment où genre son fils il veut faire autre chose, et il dit non, s'il te plaît sois maçon. Oh, te plaît. <rire> la cathédrale. Kathédrale pour Mais moi non, le ça roi qui lance les travaux en fait il... c'est même pas pour lui c'est pour sa descendance quoi ouais, c'est ça, ça, ça. Ouais. j'aime beaucoup parce que en fait quand je voyage en Europe de l'Est et tout tu vois j'aime beaucoup aller voir les édifices euh, religieux les trucs un petit peu c'est souvent des pays et des régions où c'est vraiment ultra culturel ultra ancré et souvent très vieux et c'est un des trucs les plus impressionnants à voir et là tu te dis milieu du 12e siècle c'est abusé hein. moi ça m'a toujours impressionné en fait j'ai l'impression qu'on a grave régressé et qu'on est devenu nul et qu'aujourd'hui on, qu on est incapable de faire ça bah ouais. on n'a pas la foi de le faire en, en fait fort, je suis sais sûr sais si... bah, bien, en fait je pense que techniquement si je pense que. des putains de buildings 300 mètres, ça, et mais c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être un peu moins la volonté, ouais, je ça. pense. Et puis peut-être moins la place aussi. Mais dans une, euh, si, si je peux me permettre, alors de tête, alors j'espère que je me trompe pas, mais quand j'étais à Reykjavik en Islande, ils avaient une, une église vraiment comme ça qui était superbe et qui était assez récente. Ah, ah ouais, alors, ouais Genre, elle avait 20-30 ans, ok. Ah, putain, quand même vois, même. genre, elle, a, elle avait pas 700 ans, euh, 700 ans, en tout cas, ça. mais non, elle est vraiment belle, hein. messieurs. Vous m'avez montré un premier très joli lieu. Quelle est la suite parce que je, là alors, je petit... regarde juste devant moi là, c'est très beau, hein. et en fait, juste en bas, il y a un Le fleuve qui passe. Ouais, c'est le lac de Maine, non Non, c'est la Loire Non, c'est la Loire. On se renseigne à ranger les gars Je sais plus, je sais plus. C'est parce qu'en fait, à Angers, c'est tellement diversifié. Il y a tellement. Enfin, bref, c'est un mélange de plein de lacs plein de choses. Du coup, on a tendance à se perdre. J'ai une petite anecdote personnelle ici. Mon coach sportif, il m'a fait monter les marches et les faire descendre. En gros, les a montées et un Et avec, tu sais, genre les grosses boules là, qui font 20 kg. Les médecines balles là Ouais, sympa. Alors en gros, c'était genre au début, on commençait, on descendait, puis ensuite, j'en prenais une un peu plus lourde et ainsi de suite. On se rend pas compte, mais vraiment, quand tu arrives en route, déjà tu as fait un aller-retour, t'en peux plus. Mais en plus ici il y a des y a une compétition je crois chaque année où en gros ouais. c'est euh, faut aller le plus vite possible ou un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est exactement mais je sais que des en... gens viennent beaucoup s'entraîner courir ici. Ouais c'est mais c'est une compétition je crois, c'est celui qui le fait le plus rapidement possible. Euh, souvent il y a des sortes de tags qui sont mis, enfin ouais. pas des tags mais une sorte de, de fresque. Ouais. Et en fait quand tu regardes du bas, mais ça non, fait non, non, toute ça fait la fresque va jusqu'à.. Et je me disais aussi. Ils l'ont il enlevé là du coup. Ouais Alors, apparemment euh, là ils l'ont enlevé. Ça va, c'est stylé quand même. Mais là ce que je te propose, c'est qu'on va aller dans les petites rues un peu pavées comme ça. Let's go samba. On va voir le château d'Angers après on pourra revenir par là, descendre par là si à LA, t'as Downtown qui ressemble un peu à une ville comme on connaît et ça fait 1,5% de la ville. Ah ouais, ok. Tout le reste, c'est. Bon, il y a Venice Beach et compagnie, mais tout le reste, c'est des quartiers de maisons et euh, des zones commerciales entre. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est quand tu te balades à Los Angeles en marchant, t'as la vue super dégagée. Parce qu'en en fait, il a rien qui fait bien plus de 1 ou 2 étages. Genre vraiment, au milieu de LA, t'as pas ça. Ouais, mais bah moi, j'ai suis allé grave à LA plein de fois. <rire> c'est dans, ma, dans ma vie et bien. tout. Je ne jamais vu à LA. C'est quoi ça C'est des maisons un peu typiques, des trucs Ouais, c'est des maisons à Colombage, si je dis pas de bêtises. Les maisons, les maisons pour les colombes, en gros. <rire> <rire> exactement, exactement. C'est les maisons pour les colombes. Non, mais ça ressemble un petit peu à des trucs que tu peux retrouver à Tours, Même à, à Strasbourg. Même de à Strasbourg. C'est oui, ouais. euh, archi beau. J'aimerais bien voir l'intérieur pour voir. Ça doit être, être, être ça, ultra sombre. Ça, ça... Ouais, ultra vêtus, ultra sombre. Non mais il est où sur travaux Oh non, mais Tout C'est en travaux, tout tout travaux c'est incroyable. Ranger, euh... Bon, c'est pas grave. Tu vas pouvoir profiter, peut-être qu'il y a un autre angle de vue dans lequel il y a moins de travaux. <rire> je <rire> je de travaux. ne vous en voudrais pas les amis, il y a pas de problème. encore heureux, ouais, imagine tu commences à nous engueuler. Ouais, je les gère. C'est votre ville de merde là, on en <rire> peut <rire> plus frère. En plus on a la pression parce qu'on a été élu ville où il fait le plus beau vivre. C'est c'est vrai que je l'ai vu ça. En fait, je pense que c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de beaucoup d'étudiants et tout se fait à pied. Ouais, vraiment. C'est pas encore trop cher même si ça augmente et tout. Ouais, tu m'avais dit que, ça, ça, que l'immobilier a pris 60%, ouais, c'est un truc comme ça, c'est assez scandaleux. Oh, là, là, là, là. Mec j'avais un appart pas hyper centre, mais quand même pas très loin du centre-ville il y a euh, 3 ans je dirais. Ouais. Bon, ouais. Je payais 800 euros de loyer, il était trop bien et tout. D'accord. Je serais très curieux de revoir le prix aujourd'hui, parce que quand je vois la plupart des gens qui cherchent ah, des ouais, appartements, même pas hyper centre, et ils me disent, ouais, c'est dis, Comment 1200. C'est parfait. Mon appart était incroyable. Meublé, tout équipé, il était lourd, genre... Et eux, ah, non, mais c'est vraiment travaux, Putain, mais C'est énervé votre truc là. Ouais, juste dommage des travaux. On peut rentrer dedans si vous avez moins de 25 ans. Ouais. Non, ça, peut, tu peux ça, tu non faut mais faut pas rentrer dedans mais faut payer en gros. Mais franchement, ça vaut le coup parce que si tu vas, tu sais, sur une des tours là, il y en a une tu, sur ouais. laquelle tu peux monter là-bas, t'as une vue sur tout Angers, c'est insane en termes de, de paysage. Non mais déjà le côté un peu fort comme ça et le fait que ce soit si proche du centre-ville, ouais. ça c'est du charme monsieur. Et toi, t'as acquis ça comment, euh, à travers quelle, quelle agence tu t'es tourné pour acheter ce bien Je <rire> <rire> <rire> sortir des blagues d'agence. La forêt. Je vous suis. Eh ben, mec... Par contre, attends, attends, c'est vraiment joli. Ouais, c'est très joli. Du coup, j'ai pas forcément d'anecdotes de fou sur les jardins si ce n'est qu'ils sont très beaux. Ouais, c'est des jardins à la française, quoi, voilà. À la française, comme on a tous dans notre jardin, quoi. Voilà, c'est ça. Mais tu sais que les jardins à la française, c'est des trucs qui, historiquement, sont vraiment, genre, cotés mondialement. Ah ouais. Dis-toi qu'à une époque, alors peut-être encore à l'heure actuelle, et là je sais que les commentaires ils seront mieux que nous, il y avait vraiment toute une période où les jardiniers français étaient ramenés dans d'autres pays par justement des riches, des, des états, des trucs, okay. pour okay. La faire leur faire des jardins à la française. Ah ouais, ok. En même temps, quand tu regardes, les, ne serait-ce que les jardins des fois qui entourent les châteaux, c'est incroyable. Hein. Bien sûr. C'est trop beau. ça c'est très spécifique d'Angers. Les bouteilles sauvages. Donc là c'est en fait c'est un arbre à bouteilles. C'est <rire> là qu'on vient se fournir. Euh... <rire> Pour tout ce qui est. Eh, celle-ci, c'est celle du lot. Tu la vois Tiens, tiens, regarde, Celle du lot, on l'a mis juste ici, là. On attend que ça germe un peu, mais j'ai voilà. hâte. <rire> Les arbres à Est-ce que t'es prêt, Zach Je suis prêt. C'est plus beau quand on est au bout, là-bas, mais c'est déjà insane. Oh là là là. Ça régale, sérieux. Et là, du coup, on arrive sur la maine. Ouais. Je J'ai sur Google Maps <rire> Donc là, je crois qu'il qu y a un mec qui habite ici encore. Il y a une maison là-bas, si je dis pas de bêtises. Le mec, mais... il a la maison la plus flow de la ville hein. bah, C'est mmh. Joyka je crois. <rire> <rire> il m'a dit « Ouais, j'ai fait quelques O.P. là, <rire> je vais un truc. » sympa <rire> !« Chez que les soleils, je te suis <rire> !» Et en dessous, là, bah, là, le bâtiment qu'on voit là, c'est ta la tapisserie de l'Apocalypse. C'est des tapisseries qui ont été faites... Euh... Voilà quoi, euh, qui représente l'apocalypse, je crois que c'est ça. Hein. Je, franchement, j'y suis allé. Et la, la chose que j'ai le plus apprécié, c'est le fait qu'il fasse très frais euh, là-bas. Sinon, j'avoue, j'ai pas <rire> non, t'as pas accroché, mais euh... non, pas trop, <rire> ouais. pas trop. Moi, moi j'avoue que j'ai pas trop de sensibilité à quand je vais voir dans des musées et tout ça. Je suis souvent le mec qui, qui fait le musée en une heure. Parce que ah ouais. le gombre, moi, moi le... ça va, j'aime bien. Moi. moi, Moi les musées, les œuvres d'art, ça me parle. Par contre, franchement, et euh, un truc, tu vois, en tant que mec pas en angevin, le truc qui me marque, tu regardes à l'horizon, il y a des arbres et du verre de partout. Là, ouais. ouais, tu vu, dans la plupart des villes, il n'y a pas autant de verre entre les entre les bâtiments, entre les machins. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'ils font l'effort. Et c'est beau là. Mais c'est beaucoup en travaux. Oh le seul là, point là, là là là là. Mec, c'est magnifique. C'est hyper agréable. Là, t'as une esplanade qui est là-bas, tu vois, tout en herbe, là, qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Où euh, l'été, ils vont faire pas mal de représentations, scènes de concerts, euh, et souvent les gens se posent, et très vite, au bout d'un mois, euh, la, le lieu est fermé parce que ça part en couille. Ouais, parce que le, le, le, y a quoi, il y a les cons d'étudiants qui bah, jouent le, euh, je, Tu viens jeudi de... soir ici, c'est ouais, ouais, voilà, voilà, voilà, la Paris Games Week, ouais. <rire> remixée en ville dans la ville, genre. Ouais, et en fait, tu vois au fond là-bas, à gauche, on voit pas très bien, mais il y a une petite, euh, toute petite maison là-bas. Ouais en fait c'est une guinguette, ça s'appelle le Héron Carré où il y a pas mal de concerts et tout où les ah gens. Et tout le long là bas tu... vraiment si tu repasses là à 18h tu verras que tout le long c'est rempli de monde assis euh... ouais. qui se projette avec ta petite pierre, c'est trop lourd. Et puis là tout ce que tu vois là là bah, c'est des restaurants en fait sur les péniches. Sauf la dernière où c'est une discothèque et elle descend dans l'eau le... dans ouais. et la discothèque est dans l'eau. Hein. Classique à Lyon aussi, on a quelques trucs comme ça et tout, ça, ça regarde. Mais en fait c'est ça qui est bien, tu vois, c'est quand t'as ce côté, euh... déjà je pense que c'est moins cher que la plupart des grandes villes, ensuite t'as beaucoup d'histoire et de lieux culturels très proches du centre. Et ça c'est cool, t'as pas toujours besoin de prendre ta voiture Tu me disais pas il y avait la Loire à vélo en truc comme ça Ouais c'est ça, bah justement si là, là parce là, que tu vois là, tu vois il y, y a une piste là tout le long ah. là. Et En fait ça fait la Loire à vélo, ça fait tout ça, ça va jusqu'à là-bas Et par là-bas il y a une ville qui s'appelle Bushman qui est très cool aussi J'aime bien, hein je trouve ça régale ça, ça, ça se voit que c'est paisible en fait. D'ailleurs, anecdote, le lot a failli se retrouver quelque part dans cette zone-là à un moment. Ah le lot a failli se retrouver en face ouais. du château On faisait des bon, visites. Le lot a failli se retrouver à plein de Un peu partout euh, en fait. <rire> ouais. On a fait beaucoup de visites, mais euh, ouais, à un moment donné, on... il y a une maison qui était à vendre par là. Ouais. Et on se tatait, on, on se disait est-ce qu'on se pose ici ou pas. Et ce qui a fait qu'on ne l'a pas pris, c'est que... Tu vois ce que c'est les bâtiments de France Non. En gros, c'est... Euh, par exemple, tu vois cette maison, elle est bâtiment de France, c'est-à-dire qu'en gros, ah, elle oui, est en face du château. Euh... Et du coup, tu peux pas refaire la façade en violet, par exemple. D'accord. Et même du double vitrage, triple vitrage, il faut que tu envoies un dossier... Qui est, qui, qui est genre... Donc c'est la au bout de six mois, ouais, c'était très chiant. Ah oui, du coup, parce qu'en gros, pas... les gens qui sont là, ils voient ta maison, donc faut il faut qu'il y ait une sorte ça, de C'est ça, une respect. sorte de raccord, ah, ouais, voilà. Okay, parce qu'il y a des lieux historiques autour. Tu vois le pont qu'on voit là-bas, qui a une forme un peu ouais. euh, Avec là particulière, c'est le pont du tramway en gros. Et juste au bout, en fait, quand tu arrives à ce pont, ça te mène euh, au plus gros CHU d'Angers. Euh, D'accord. Où en fait, le CHU part de là, là. Et il va jusqu'à, tu vois, la petite coupole, de sorte de dôme Ouais, là-bas. Bah ça, ça fait partie aussi du CHU. D'accord. Donc, c'est vraiment un big centre hospitalier. Énervé. Et tout ce qui est en bas là, ça, je crois que c'est la balade du roi René. Et ça entoure le château et dans la logique, tu peux te poser. Après, c'est au bord de route. C'est en bord de route ouais. euh, ah, Tu euh, vois, là, par exemple, cœur, ouais. elle, là, la personne, elle doit kiffer sa vie, oh, quoi. Ouais. Elle, regarde, elle regarde les Peugeot. là, elle est en train se faire 206, 105. Mais tu vois, c'est genre, c'est en gros, tu, veux, tu peux faire un peu de deux, tu vois. Et là juste là. juste Petite dédicace à mon gars euh, Yass encore, il ouais. y a une église qui est là, il y a un bâtiment qui s'appelle le Grenier Saint-Jean ouais. qui est une salle de location où c'est vraiment un, un lieu magnifique à l'intérieur, tu sais, avec plein de d'arches en bois, etc. Et c'est souvent loué pour euh, tout ce qui est gala, euh, fêtes de fin d'année, etc. D'accord Et euh, du coup, avec Yass, bah, on faisait nos galas de fin d'études, euh, fin de fin d'année euh, dans ce, dans ce bail-là, quoi. Il a déjà vomi dedans il oh, y a fortement moyen hein. y a fortement moyen, ouais. <rire> Plus d'une fois, je pense <rire> Si ce n'était qu'une fois, oui, oui. <rire> ça irait encore. Vous m'avez montré le superbe château, enfin euh, la superbe église au début, le château d'Angers, magnifique. On se rendrait pas un petit peu au centre-ville pour montrer. Euh, ouais, pourquoi pas. Là, hein. on, a, on a s'accède sur le côté historique. Ouais. Là, on essaie d'aller euh, sur un côté un peu plus urbain. Ouais, voilà. Comme on je disais, notre la, historique la, à nous, comme je disais à l'heure. On est en bas du bloc, les gars. Voilà. <rire> On revient dans le centre-ville un peu Exactement. Exactement On va arriver place du ralliement là où on a mangé tout à l'heure. Zach tu vas pouvoir nous jouer la grande surprise quand tu vas voir la place du ralliement là dans okay. quelques secondes. Oh on va noter ton acting sur 10. Vas-y, ça me va. Ouais. Ça te va Mais au-delà de la surprise, moi et je en, veux en, bien savoir que... Le euh, Ryans. C'est vrai. Un grand monument euh, de la ville d'Angers. Bah en vrai c'est le, le meilleur pour la fin au final ouais. c'est le plus grand monument historique de tout Angers. C'est à dire que ça n'importe quel jeune qui habite sur Angers connaît forcément, obligatoirement. Ouais. Pourquoi ouais. c'est quoi c'est un peu genre le, le, le twitch de fin de ouais, bah, En 4 gros hein. dans cette rue là et surtout dans les rues adjacentes c'est ouais. genre euh, rempli de bars mais vraiment rempli de bars et, ouais, euh, et tout ça. Bah t'étais à Rennes là donc c'est la rue de la soif. D'accord, euh, c'est exactement le même principe. Juste ici tu as littéralement un bar à shooter, littéralement tu sors, t'as pris ton shooter, tu faim, il est genre entre minuit et 2h du mat, le Ryan's. Franchement ça pas trop cher. Hein. Et est ce qu'on expliquait, c'est que c'est un grec euh, rond comme ça que tu manges en marchant. Donc c'est assez pratique euh, pour les fins de soirée. trop bien. Pour bien éponger Exactement. Attention, Zach, tu vas nous voir jouer ton, ton meilleur hacking. Mais les, les, les gars Ouais. Je sais pas, je vois un grand espace et tout là. On, on est où un peu On arrive sur la place du ralliement. Qui okay, est oh la ouais, place ouais, du ralliement l'hypercentre dans le. Regarde ce bâtiment là, c'est un théâtre. Oh <rire> <rire> <rire> Avec wow. des moulures et donc c'est quoi c'est une des places principales dangers et tout Franchement ouais, c'est la place principale d'Angers, hein. c'est vraiment hyper centre de fou là. D'accord. Et les gens la connaissent pas mal parce qu'au final dans la plupart de nos vidéos quand on est en extérieur on finit ici. Ouais, en tout cas clair. sur ma chaîne c'est beaucoup le cas. Et euh, du coup là ouais c'est un théâtre, il y a pas mal de, de gros spectacles, c'est un très beau théâtre, si tu peux trouver une photo euh, à mettre de l'intérieur, il est vraiment magnifique. Je suis ah, jamais rentré une seule fois dedans. Monsieur, euh, la culture Ah ouais euh, je sais pas ce que je et fais. Bien, euh, bienvenue dans le club monsieur, <rire> <rire> on aussi. Oh, <rire> toi. attends, attends. Toi, attends, ça, Tu m'as dit c'est la troisième fois que tu vas dedans, non c'est pas ça Ouais c'est ça, je dois jouer la surprise venant ici mais le plus drôle c'est qu'ils habitent là et <rire> ils auraient la surprise totale en rentrant <rire> moi gros je vais regarder la vidéo je vais voir le théâtre de la théâtre, je je fais oh tu vas voir la photo tu vas faire pause waouh stylé Putain, de ouf. style de photo vraiment bien non, en vrai j'ai déjà vu des photos et tout il est vraiment stylé moi je suis rentré dedans là là c'est toute une galerie de glace et tout je crois si je dis pas de ouais. bêtises j'ai une autre anecdote moi en étant ici oh vas-y quand je suis arrivé sur Angers moi il y a 4 ans je crois un truc comme ça à Mixem et votre cas ils avaient leur locaux juste ouais. là bas genre tu vois le bâtiment dans l'angle là Quoi au dernier étage eh ben, des gros. appart étudiants en fait Ouais. genre tu sais c'était un couloir avec quatre euh, studios étudiants et en fait ils avaient loué les quatre studios et, le et du coup le couloir et a était peu <rire> arbre, en gros. Pendant genre deux mois et demi, j'ai dormi là-bas. Et petite anecdote, il y a un gars juste en bas avec un orc de barbarie on a, on qui on fait en de entendez. la musique. Ouais, je suis désolé, les gars, on tourne. Putain, il y a une sortie scolaire. <rire> <rire> C'est pas grave, ça arrive. Ouais, donc j'étais littéralement là-bas. Je passais mes journées là-bas. Et il y a un gars juste en bas avec un orc de barbarie qui fait tourner de la musique tous les jours. Il me rendait fou. <rire> Au début, je disais, oh, trop cool, j'ai de la musique le matin. C'est gros, j'avais envie de tout casser. Yo yo putain, c'est la part Games Week, oh, c'est Angers Games Week, <rire> c'était des locaux un peu vétus tu vois, Ouais. et en gros quand il pleuvait, il y avait une fuite d'eau, il fallait que je mette un seau à l'endroit de cette fuite, et que je le vide, parce que tu sais quand il pleuvait, bah, c'était voilà. un enfer, Oh, ça fait des bons souvenirs. Le mec il regarde comme ça, il a allait mettre ses fois. il y a littéralement le, <rire> le, le manque <rire> on vraiment. Attends, attends, attends, tourne la cam rapidement vers là. Tourne la cam genre okay. en léger. <rire> Hop les, les oh là. Les <rire> gars Oh dis donc oh là là. Non, non, mais Du coup être... au dernier étage, les apports étudiants, <rire> <rire> ouais. à un moment il y avait une fuite d'eau. Et autre anecdote. <rire> autre anecdote. Ouais se trouve des anecdotes gros, vas-y. Juste, juste derrière là, vous voyez une petite, euh, petite estrade, enfin ouais. on peut monter. C'est là qu'on a tourné sur le toit de l'Europe avec Théodore. On a foutu un sacré sebole Ah ouais c'était là Je pensais que c'était du côté de la mairie ou de l'hôtel de ville Bah en fait on était au bar ici, on regardait le match ouais. Et après en fait dans toute la rue bah, on a fait remonter à peu près 200 personnes jusque là Bonjour et... J'ai des élèves qui sont, on vient de Belgique, qui sont carrément hystériques Ah, ah vous venez de Belgique, de Belgique Ah ouais carrément vous avez fait la route Je faire une photo avec vous, est-ce que c'est possible Eh hey, je suis désolé, ça a pas en couille. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas qui regardait. Si, il y a une autre anecdote sur la place du ralliement qui est assez cool, c'est qu'en gros, la plupart des événements qui sont... En gros, la place est souvent décorée. Ouais. L'été était d'habitude mettent mettent des petits parasols... Ah bah avec les vieux, c'est là qu'il y a toutes les... Oui. Les Noël, le les Noël le no no no et tout. Là, il y a une bête d'anecdote. Ça a fait le buzz sur Twitter. Ça fait le buzz, buzz fait... sur Twitter carrément Ouais, je sais t'as jamais vu Non. C'était genre euh, post-confinement un petit peu. Ouais. Quand il y avait l'émergence des boîtes de nuit et tout ça. En gros, euh, à Angers, on a une boîte de nuit qui est très spéciale. Et elle a fait vraiment un bad de buzz. Je te laisser en parler parce que moi, je t'avoue, je.... en gros, ça se voit à son... C'est bon, Exactement, voilà, c'est de vrai. quoi tu parles. La boîte s'appelle La Chapelle et c'est dans une chapelle Voilà, c'est ça. Le Bad c'était quoi C'est par rapport au fait que les gens ils boivent de l'alcool et... Euh, bah le, le fait que, que ce soit littér chapelle, ouais, littéralement. <rire> littéralement. Voir les vitraux au-dessus et La Chapelle Nightclub en-dessous... vous, vous avez, avez vu quand, vu quand tu, bizarre, hein. vu quand tu viens du Ah ouais, c'est impressionnant. T'as déjà vu Ah lui, il est habitué Tom est déjà venu, il m'a dit... que. T'as quoi, ta carte de réduction ça. De c'est toi le gérant. Non, c'est ma vie. Ouais, J'ai plus la dernière fois. Je suis vite fait. Moi, j'aime beaucoup le street art. Donc, je me suis renseigné en fait. Il y a des villes où c'est autorisé, où il y a des coins de quartier où c'est vu avec les graffeurs en mode vous avez le droit d'aller ouais, faire. Il y a des lieux. Euh, bah, je pense que là, c'est mûr par exemple. Ils ont bah, être... ça. Et, et, et là, les mecs se permettent de faire des vraies fraises qui ont fait des trucs. C'est très Le mec, il a le temps de se faire choper par les flics quand il a commencé ça. c'est ça. Non, là je pense autorisé. C'est un lieu que je connais pas. Donc, genre, bien sûr. Mais regardez ou peut-être Mathéo va vous mettre des vidéos de enfin des photos de Valparais au Chili, c'est une ville ultra street art qui a été autorisée par la mairie et tout, et là-bas c'est couleur partout, des Ça vraies, vraies jolies fraises, c'est vraiment super Il y a, y a, y a une œuvre euh, au niveau de... Oui putain euh, du, je vois là, du, du tram. Juste là-bas là. -bas, là. Ouais. je crois qu'on arrive à un endroit, ça s'est un peu couvert derrière le ciel Alors Oui je vrai. Le dire. mais du coup on a les yeux moins plissés On a est l'air moins vrai. fatigués C'est vrai et Tout à l'heure ils avaient peur avec le grand soleil d'être là en mode comme ça tu vois mmh. Parce que si moi et moi on a un problème quand il y a du soleil Peu on importe, est vraiment comme on est un... comme ça Et des fois moi ça m'est arrivé sur des vidéos extérieures, en qui... extérieur des gens qui disent hey, Il fait la gueule ma suche mais non, non, mais... vraiment, les gars, je... et souvent on me dit mais il est défoncé en fait Moi je suis arrivé au lot tout à l'heure pour poser mes affaires ça sentait à peu. On arrive dans le jardin des plantes Parce qu'il y a des. Plante. Et justement, en parlant de cannabis, ça permet de faire un bon lien. <rire> <C 'est clair. rire> non, bah, alors, il a quoi de spé, ce petit parc Aussi, oh, il a quelque chose de spé, à part qu'il est beau. Tu vois, je, je veux pas vous mettre dans bah, la bah, merde. Franchement, bon il, a, si, il a des trucs de fou, mec, de, ce parc. Il a quoi Il a une histoire. Ah oui Il a une histoire ah, oui, oui, oui. de fou. En gros, mec, là déjà on arrive, bam, imitation de flamant rose avec des non, wow. c'est pas ça. Il... Non, je me suis c'est plus loin oui, dans le il parc. t'es trompé là. Imitation de petits oiseaux qui sont en train de voler par dessus le, le... le point que autre, flamant rose là. Ils... On dirait plus des chapeaux. Là, ils sont un peu fatigués, ils ont besoin de repos ouais. mais flamants roses quoi. En vrai de vrai, le parc, pour être 100% honnête, il a rien de spécial si ce n'est qu'il est beau et que c'est encore un coin verdure au milieu de la ville. Mais ça, par contre, ça a une vraie gueule. Hein. Ouais, vraiment, ouais, c'est ouais, beau. Hein. Il, y a, il y a un petit pont là-bas, il y a le parc pour enfants et. As tout ce qui est... Quand tu montes tout là-haut, t'as as une petite biquette, des petits animaux et tout ça, quoi. Tu sais que je me rends compte que je suis venu qu'une fois ici, c'était avec toi. J'ai ouais. jamais remis les pieds ici, en fait. c'est la deuxième fois que tu viens, genre là. Ouais. Du coup, je fais l'expert, mais en vrai, je suis un peu un escroc, quoi. <rire> et la seule fois où on est venu, c'était pour écrire... Euh... Enfin, c'était les tout débuts. Euh... De déprime Ouais, déprime. Quand on réfléchissait à un peu aux idées et tout. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Du coup, voilà, hein, c'est assez... Euh... C'est un petit coin. En fait, il y a plein d'espaces comme ça, un peu de verdure sur Angers, où tu peux juste te poser euh, encore un point en plus dans euh, le, le bon vivre. Il y a même un parc de kangourous, je ne sais pas. Oui, c'est ça, mais c'est le euh, même parc, ouais. Parc de kangourous. Oui, il y a des kangourous, où des lamas, des. Euh, ouais, ouais. Non, bah. c'est si, si, non. Des kangourous en liberté, il Mais vraiment. Attends, Attends, mais. Mais vraiment, hein. Ah, je confonds, en fait. Non, je... non, là, tu me feras pas des. Euh, non, mais sont... c'est un big parc fermé, mais eux, ah, mais ils mais sont si, dedans non, et la Là, si tu te balades et t'as des kangourous. Vraiment, premier degré, gros. Non, mais je refuse de croire qu'il y a une. Non, mais il, il essaie de me faire croire qu'il y a un parc à kangourous. Hein Jurez, c'est vrai. vrai. Faites-la, là, là. Je, je sais pas si je passe pour un con ou si je, <rire> je doute pour pas grand-chose. Tu vois, c'est un parc comme ça avec des rues et des euh, petits. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Ils sont là non, Je te jure vraiment, c'est pas on, on parlait tout à l'heure, Angers, bien vivre et tout machin. Là, on le voit un peu dans la vidéo. Si vous deviez dire des critères qui font une bonne ville pour vous. Après, on est des jeunes, donc je sais que c'est pas les mêmes que pour tout le monde. Moi, mon vrai gros critère, c'est d'avoir une ville dans laquelle tu puisses te retrouver dans un coin un peu nature. Genre, tu prends ta voiture en 10 minutes. Max 20 minutes, t'es au bord de l'eau ou ouais. dans un coin vraiment nature, c'est obligatoire. Si tu es obligé de te taper genre une heure de route pour avoir un bout de verdure, euh, j'aime pas. Okay. J'ai vraiment besoin d'avoir des des endroits où je peux aller euh, pour me promener genre un dimanche. D'accord, je vais le dire. C'est obligatoire. Y 40 000 personnes. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, bah, moi, je pense que c'est un peu pareil et surtout, euh, je pense, ce truc de, euh, à échelle humaine, tu vois. Ouais. Que tu puisses tout faire à pied et que okay. en une demi-heure, tu puisses traverser... Euh, genre, toi, les euh, trop grandes villes, genre des New York, des trucs comme ça, c'est ah ouais, euh, serait l'angoisse. Ou alors, si je kifferais, mais juste être. Euh, dans un petit coin de Brooklyn avec, tu vois, mes potes et on fait tous nos trucs dans le même endroit. Que tout ce dont tu as besoin, ça soit euh, ouais, à échelle humaine et que tu puisses le faire ouais, à pied, Moi, moi j'ai des espaces verts à taille humaine, un peu comme toi. Aussi avec une bonne offre culturelle. J'aime bien quand il y a vraiment des œuvres, des trucs à voir, des musées. Toi, typiquement, ici, tu kiffes, je pense. Bah ouais. De ce qu'on a vu là. Mais je suis vraiment honnête quand je dis que j'aime bien, tu vois. Après, je sais pas si un jour je tournerai un épisode de cette série où je serai là au milieu. Putain, mais ça pue sa mère, vraiment. C'est après, ça on est quand même en France, je pense que toutes les villes sont Je trouve, par exemple, moi, que je suis allé à Grenoble. Je suis désolé, hein, mais désolé les Grenoblois, mais en vrai, à part si tu montes dans les hauteurs et que tu as une vue de fou sur la ville, quand t'es dans la ville en elle-même, c'est vrai que c'est pas ouf. Ah Ouah wow, je trouve que c'est pas terrible hein. Après c'est qu'en jeu aussi il y a vachement ce truc euh, Il y a le côté médiéval, il y a l'aspect euh, un peu toutes les maisons avec des ouais, moulures ouais. etc Je trouve que le centre-ville est beau Ouais vraiment Next step c'est quoi cool. oh, ouais. Là on ressort du parc et euh, tu vois le chemin qu'on a commencé à emprunter et tout ouais. On continue toujours tout droit Et sur le passage il y a pas mal de trucs Le palais de justice, il y a enfin, la, du mairie du vrai, et, la mairie et euh, il y a euh, la fresque dont on ah, parlait de street art hein. Let's go <rire> C'est Théodore, il fait 24 ans en tant que chauffeur de bus là Il arrête jamais lui hein. Ce beau palais de justice avec le drapeau français au dessus j'ai fait que des boys ils sont là-bas moi Putain l'autre fois là quand t'as volé au monopole Oh là là ils m'ont emmené sur les escaliers J'ai fait lâchez moi bande de chiennes. Eh, casse la tête toujours <rire> Oh c'est mon deuxième studio ou quoi <rire> À la gloire des enfants d'Angers et de l'Anjou J'aime bien cette vidéo parce que ça me fait prendre conscience moi-même des, des monuments et de la ville qu'on a Et c'est cool Avoir ce genre de petit truc juste devant le palais de justice avec le grand drapeau français Avoue que la symbolique elle est... Elle pète Alors en fait ce qu'on va faire, on va juste tracer tout droit et on va regarder à gauche, il y a un long chemin qui s'appelle... Euh... Le long chemin. Et euh... <rire> C'est un long chemin en fait. Et en fait t'as une grande allée comme ça, qui arrive là-bas, y il a une fontaine, tac, là euh, t'as une petite statue, là t'as le carousel, la fontaine et la mairie derrière. Mais c'est dommage que les fontaines sont pas allumées. Tu vois, là-bas c'est la mairie d'Angers en gros, avec les drapeaux et tout, euh... avec un petit parc de muscu là-bas vite fait. Tu déjà allé Non, non, mais j'ai <rire> déjà <ouais>. vu quoi. <rire> Il y a un grand parc de musculation extérieur. Euh, on n'est pas allé pour cette vidéo, mais il y a tout un ice park avec euh, gros skate park dehors, gros espace pour faire de la muscu en extérieur. Ça, ça. permet de faire la transition et de dire que forcément, on n'a pas le temps de tout visiter, ouais. mais qu'il y a énormément d'autres endroits et que beaucoup d'engins vont certainement dire Mais vous ne avez pas emmenés là-bas C'est juste que c'est compliqué en une après-midi. La, la ville, elle est immense. Venez la visiter en fait. Bien sûr, mais surtout vous l'avez capté le mot de la vidéo. On marche, on pas. Ouais, on peut pas. Te en fait, c'est friendly, vous voyez. Donc, euh, c'est donc vrai. S'il y a quelques angevins, si on n'a pas tout fait, bah. Et surtout on est pas expert pas. hein Mais bon, c'est tout quand même Ouais c'était cool. ouais, très cool. Bon, après je suis né là, moi... Mais... <rire> mais en plus c'est pas terminé parce que... Il nous reste une petite fraise, mais après surtout je crois qu'il reste un des endroits les plus emblématiques de la ville Le Lot Le lot. rien La gare Les toilettes de la gare Il y a toujours à côté de la plaque Oh non, monsieur Elle s'y Oh non, monsieur le gars qui a fait ça ou les gars qui ont fait ça sont quand même chauds. Hein. Mais je crois que ce mec-là avait, avait peint quelque chose aussi dans une église ou quelque chose comme ça, je me souviens plus. J'adore ça Tu vois, je te disais que j'aime beaucoup l'art de rue, ça, je kiffe, tu vois. Et là, c'est insane, non Bon, bah, on va pouvoir euh, tracer en ouais. direction de la gare et puis euh, direction de l'autre. Hein. sur ouais. le l'autre, c'est parti. Mes amis, je crois qu'ils euh, ont voulu conclure après le palais de justice, après le parc, après l'église, après le château, après la place. T'as vu j'étais retenu Ouais. On termine avec le lot. Je vous cache pas que j'ai déjà fait un petit tour. Et c'est vrai que ça a pas mal de gueule. Et refaire un petit tour pour vous le montrer, ah, ça me chaudir. En vrai ça va être cool, je vais pouvoir découvrir l'endroit avec toi là. Je te suis. <rire> <rire> euh, bah, on commence par mon studio, En vraiment en full bordel parce que là on est en. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que.. Ma chargée de prod, elle cherchait un objet, mmh. elle l'a trouvé ou non, mais du coup ça y a tout le bordel derrière. C'était moi parce qu'en arrivant j'avais posé ma veste et, et mon sac ici ouais. et c'était vide. C'est-à-dire que c'est entre quand on a ouais, commencé vraiment. le tournage et maintenant que.. Je pense qu'il y a un objet qui devait être cherché pour un tournage et je sais pas si ça a été trouvé mais en tout cas la cassette elle on on du jeu, il est <rire> là quoi. <rire> moi je tiens à dire vraiment ce que je kiffe dans ton setup, c'est vraiment ton décor derrière. J'en suis très content. C'est vraiment le bordel, putain l'enfer Il a jamais été autant en bordel. C'est pourquoi ça mon ref Non tranquille, c'est. <rire> <rire> C'est le PQ challenge. Tu sais, je t'avais pas mis ah oui, sur vrai, le tournage. Euh, celui qui lance le plus <rire> loin. Ouais, celui qui a le PQ le plus long et qui arrive à, à lancer le plus je loin, il gagne bien. un, un pins. Petit vrai aquarium là, c'est quoi ouais. C'est Pour quand t'es posé, ta vibe sur la gauche, comme ça En fait, ça de base, ouais, de base c'était l'objectif, sauf que c'est devenu un handicap parce que, tu sais, en mode il y a les algues qui commencent à pousser sur le. Ah, d'accord. Du coup, il faut nettoyer tous les ouais, quatre, quatre ouais, jours, que ça repousse. L'entretien, il est galère. Mais c'est vrai que quand tu te rapproches un peu, tu te dis taf c'est dégueu en fait. C'est cool, c'est cool. Non mais franchement, c'est plutôt énervé C'est toi qui l'as eu l'idée de ton décor ou quelqu'un t'a aidé à le designer Alors c'est Pierre Jean qui m'a aidé à le, à le designer. Il est trop fort. En vrai, là-bas, je suis arrivé, et je lui ai dit gros, je ne sais pas quoi faire pour mon studio. J'ai envie que ce soit très stylé. Je suis prêt à mettre les moyens, mais vas-y, j'ai pas d'idée. Et du coup, on a tout. Enfin, c'est surtout lui qui m'a donné euh, vraiment des grosses idées derrière. je suis venu peaufiner un petit peu. Et je suis trop content du résultat. Quand il est clean, c'est vraiment beau. Là, c'est un peu en bordel. Du coup, bon, euh, c'est ce qu'on prépare un tournage en parallèle. Et pourquoi tu sur sur tes trophées. Il y a lui qui est déjà qui a un gros Bon, le bon lui, euh, 1 million. Il ouais, voilà. Moi, j'ai le petit 100K. Il est pas très joli, mais le 1 million. Euh... Ensuite, il y a le Master Batman. Ça, c'était mon ancien pseudo. Ouais. Il y a, là, j'avais mis mes abonnés d'amour et en haut, tout en haut, il est un peu subtil, on le voit pas trop parce que c'est dans le mauvais reflet, mais il a écrit gros mange-merde sur côté dessus. C'est une mais il est pas là. On a vu deux le déranger. Oh, je pense qu'il s'en fout. Hein. Oh, je pense qu'il s'en fout aussi. C'est un peu en ce il... C'est votre pote, c'est pas le merde, donc si vous voulez. Vas-y, si m'en prend la responsabilité, ouais, ouais, ouais. bah Alors là, il y a la litière de Jordan qui a été rangée. <rire> <Ouais>. <rire> Normalement, elle est mieux rangée, les gars, la litière, mais. Ouais. Joyka, excuse-moi, hein, je sais pas. Non, par c'est vraiment ouais. magnifique, hein, son, son, son, son, son, son setup. Hein. Puis tu vois, l'acoustique ici. Euh, vraiment nickel, quoi. Et les petites inspirations. Avec les panneaux, tac. Et bah très très beau studio, je tiens à le dire. Notre ami Joika. Là on arrive dans l'open space, l'endroit où instinctivement tu parles plus bas. Parce que t'as pas envie de déranger, parce que c'est là où... Ouais, <rire> on disait que c'était ici que... Ouais c'est là Du coup on s'en dit quoi les gars, tranquille ouais, On s'en bosse ouais, fou, hein. Voilà du coup on taffe tous, dans la joie et la bonne humeur quoi. <rire> voilà voilà. C'est ici que les mecs montent les vidéos. C'est ça. <rire> alors là, à partir de maintenant, tout est flouté. Ouais, parce que c'est la future salle de sport. Oh mec, c'est ouais, tellement beau. Hein. Ouais, c'est trop beau. Oh, c'est vrai que ça rend bien. T'as vous ratez un truc, les mecs C'est et ça, on peut flouter ou pas Ouais, aussi <rire> ouais, on ça, peut flouter la Attends. La pièce <rire> secrète comme ça Non. Et là du coup on est bah, dans, dans l'espace euh, détente, mmh. détente Qui est toujours de... dans cet état là hein. il Ça est en toujours... plus sur la télé, vous a... vraiment vous avez, t... vous avez vu les choses en petit On va la changer je pense Elle fait pas 14 mètres de oh. Parce que moi je suis mieux, je vois rien, elle est trop petite mais, Non mais c'est trop chiant, hein. genre Moi je regarde toujours tu vois, mes animés euh, en VO et tout Et j'arrive pas, de là les sous-titres ils sont beaucoup trop petits, <rire> c'est trop chiant quoi non, En tout cas ce petit coin de chill en, en réalité ça régale quand même Il y a un très beau meuble juste ici avec une œuvre un, un peu euh, juste là Oh il a été explosé par Jesse lui-même Tu sens mal le... Oh, oh non non non <rire> il est où le cart d'ailleurs Moi je l'ai caché hein, je crois. Ouais, ouais mais je ne jamais jamais. En fait on lui a dit quand il arrivait on lui a dit tu peux pas freiner sauf qu'il était à pleine vitesse et il a voulu braquer et en fait il a foncé. Euh direct et ça C'est bien le... ça fait les pieds alors franchement c'est c'est celui dont la déco est, est vraiment avec le terme astuce je trouve vraiment le plus personnalisé bah en fait moi ce que je voulais c'était me sentir un peu comme si j'étais chez moi en même temps et euh, en même temps dans une pièce dédiée à ça quoi tu vois mais tu vois là tu fous le sonne sinon parce que toi il est archi bien rangé ultra clean y a rien qui dépasse et je vo vois le mien là je me dis qu'est ce qui s'est passé <rire> et en plus je suis même pas l'origine pour le coup un petit peu quand même tu l'as vraiment bien exploité je trouve ouais c'est sur mesure quoi du coup c'est lourd je suis content de ce petit studio c'est pas très grand mais ça me suffit je, voulais... je trouve qu'en fait quand t'as trop grand euh, tu vois au final euh, comme toi Théo ou euh, Jordan au final c'est tellement grand qu'il crée, il crée deux espaces et moi ça me sert à rien d'avoir un espace composé j'ai l'espace d'étendre juste à côté et ça sert à rien de euh, tu vois. et bah en tout cas franchement je me permets mais je vous remercie mes amis euh, Mastu et Raska pour euh cette petite vidéo et ce petit tour du lot t'es dérangé ouais, franchement ouais, plaisir. Plaisir, hein ouais. vraiment vous avez régalé parce que quand je encore une fois quand je suis venu euh, vous voir etc bah, ma studio, au début c'était un peu hésitant après tu m'as envoyé vers RASCA après tu as dit bah vas-y je suis là je avec vous et tout ouais. et trop trop bah, cool moi j'étais en mode qu'est ce que je vais faire genre j'avais aucune idée de comment euh, quel coin de la ville te montrer ou quoi et en gros c'est cool là c'était bien c'était vraiment chill c'était lourd ça t'as apprécié aussi ah ouais c'est trop bien moi j'ai plus de gens j'ai bien dormi hein <rire> <Ouais. Vraiment. rire> on a vu les amis on était genre à 14 000 pas un truc comme ça donc autant vous dire qu'aujourd'hui on a, là, on a beaucoup marché, marché. Ouais, ça fait vraiment plaisir et ben bah, je vous je vous remercie à vous également d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si bah, c'est le cas comme d'habitude, en commentaire, vous me dites vos avis, vous pouvez me dire qui est-ce que vous voulez que j'aille voir, dans quelle ville. Euh, Essayez de penser peut-être à un créateur qui vient d'une ville. Et moi derrière, j'essaye de m'organiser, de contacter et de voir ce que ça peut donner. En espérant que vous ayez passé un bon moment comme d'habitude, vidéo un peu longue, mais c'est le kiff. Et pour ma part, on se retrouve pour un troisième épisode. Le mois prochain, je vous dis au revoir les amis. Il n'y a eu aucun bégayement. Ouais, il est trop fort, il est trop frais, es es hein T'es trop fort, mec, Putain, Je vais serrer la main, putain, j'adore ce mec. Merci les gars. Et ça a toqué, je crois que c'est Snap ce qu ciao, ciao, les frères